Allez, on va commencer à l'heure du coup, non Oui, on avance. Est-ce que je commence en avance euh, Bonjour à tous. Alors, on a fait cette petite table ronde là pour parler de différents sujets autour de l'open source. Euh, donc, vous verrez, on a fait un plan en trois phases, en fait, sur euh, l'open source, comment c'est fait. Donc, euh, une deuxième phase qui seront les bénéfices et les difficultés. Et euh, troisième phase, c'est pourquoi et comment contribuer et surtout montrer que c'est à la portée de, de chacun, en fait. Alors, en l'occurrence, je vais me présenter, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Euh, moi, je suis à la SNCF pour, en charge de la promotion de l'open source. Et euh, je ne suis pas du tout des BA, Et néanmoins, on est utilisateur de PostgreSQL et on souhaitait euh, contribuer. Donc, c'est une discussion qu'on a eue depuis longtemps, euh, avec euh, l'association poseresql.fr, c'est comment, en tant qu'entreprise, on peut contribuer, et ça a donné naissance, fin 2016, au groupe de travail inter-entreprise, euh, qui compte maintenant euh, 25 membres, dont bah, SNCF, Société Générale, etc. Donc vous le trouverez facilement, en fait, en, euh, sur le site de l'association poseresql.fr. Et c'est à ce titre, en fait, que je viens un peu animer la table ronde, pour plutôt euh, interroger euh, voilà, les professionnels euh, du domaine, donc, euh, que je vais laisser se présenter, donc euh, Vincent d'Oslandia et Philippe de Dalibo. Merci Simon Clavier, pour ceux qui n'avaient pas eu son nom. Ah oui, pardon, Simon Clavier, excusez-moi. Euh, donc euh, moi c'est Vincent Picabé donc je dirige Oslandia euh, depuis 9 ans maintenant euh, je suis dans l'open source depuis euh, le début de ma carrière euh, vers 2004 un truc comme ça donc ça commence à faire un petit moment euh, j'ai découvert Debian en 98 donc euh, c'était euh, avec de Slink à l'époque donc ça fait un moment que je grenouille dans ce domaine là et euh, donc je dirige Auslandia on fait du système d'information géographique vous avez quelques exemples de... Euh, du domaine, on va développer du logiciel open source pour traiter toute la donnée qu'on peut rattacher au territoire de façon générale. Euh et euh, voilà donc euh, différents outils logiciels, PostGIS euh, en particulier, hein, on est ici dans une conf plutôt dédiée PostgreSQL, donc euh, PostGIS est le cœur, mais on a pas mal d'autres outils aussi qui sont des logiciels open source tels que QGIS, euh, que vous connaissez peut être pour ceux qui ont fait le workshop hier. Euh, et puis d'autres choses, quelques GDAL et puis euh, des choses en 3D, enfin, pas mal de choses, mais tout en open source. Donc euh, bah, c'est à ce titre là que je vais participer à cette table ronde pour euh, parler de tous les sujets qui euh, concernent le développement, et la promotion des logiciels open source. Et la main à Philippe. Et donc le troisième larron là, sur le canapé euh, s'appelle Philippe Baudoin. Euh, je travaille chez Dalibo, donc pour ma part, depuis à peu près deux ans. Euh, J'ai travaillé auparavant sur euh, un certain nombre de projets, notamment de migration. Euh, les histoires de migration vers PostgreSQL, pour moi, ça a démarré euh, vers 2006 à peu près. Vous voyez, ça commence à faire un petit bout de chemin. Euh, voilà, donc chez Dalibo, bon, je ne sais pas s'il faut nous présenter. <rire> Beaucoup nous connaissent déjà pas mal. Euh, mais simplement en, en deux mots, euh, donc on est une société de services autour de PostgreSQL et uniquement PostgreSQL. Ils euh, nous offront des services autour du support, euh, de la formation, du conseil. Voilà, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure euh, un petit peu plus sur euh, comment ça fonctionne tout ça. Très bien. Euh, introduction faite, on va euh, commencer par le premier sujet. Alors, euh, l'open source, comment c'est fait euh je prends mon exemple côté SNCF. On utilise PostgreSQL, on code pas, on n'est pas dans le code de PostgreSQL. Euh, et quelque part, même l'open source, quand on en fait la promotion, il y a un côté quand même un peu euh, pas magique, mais euh, étonnant, se dire mais comment on fait un logiciel comme ça à plusieurs au travers du monde euh, Comment c'est organisé euh, C'est pas pyramidal ou alors, enfin qui qui prend les décisions Et euh, alors est-ce que euh, <rire> Vincent, tu pourrais nous éclairer sur comment est fait Comment c'est fabriqué, ce logiciel open source Le process, un peu. Ok, alors je vais la faire assez courte, parce que je ne vais pas vous faire devenir développeur tous là en, en 10 minutes, mais euh, concrètement, effectivement, à quoi ça ressemble euh, la construction d'un logiciel open source Donc euh, bah déjà, on construit du logiciel, donc le principe, c'est de faire du développement. Euh, on va voir des gens qui sont... Euh, des développeurs qui ont fait des études de maths, d'informatique, qui vont être capables de faire du code, donc du code C, du code C++, du code Python. Qu'est-ce qu'ils font Dans le cas de PostgreSQL, ils vont télécharger le code source de PostgreSQL, ils vont lire le code source de PostgreSQL. Ils vont essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ça peut prendre quelques années, euh, mais c'est très bien expliqué. Et puis, bah, ils vont se dire « Tiens, mais là, j'ai telle fonctionnalité qui ne euh, marche pas exactement comme je veux. Euh, donc, je vais aller chercher euh, où est-ce qu'est développée euh, cette fonction-là. Par exemple, euh, une certaine utilisation d'une syntaxe. Euh, je vais le trouver dans le code. Et puis, bah, je vais le modifier pour pouvoir euh, changer le comportement. » Donc euh, je fais mon nouveau code, je compile euh, le logiciel, je le teste, je constate que ma fonctionnalité marche correctement, et donc euh, bah, j'ai modifié le logiciel la licence open source, on reviendra un peu sur les problématiques, euh, me dit que bah, j'ai le droit de le faire, euh, et puis en plus j'ai le droit de republier ces modifications. Donc je vais sur la plateforme euh, GitHub, par exemple, qui est euh, une plateforme de Microsoft, d'ailleurs, hein, au passage, euh, qui, euh, euh, qui me permet d'accéder euh, au code source et de proposer mes modifications à d'autres gens. Donc, euh, d'autres gens, c'est qui bah, C'est toutes les autres personnes qui sont comme moi, qui soit dans le cadre de leur travail, soit de façon indépendante, vont avoir téléchargé le code source et vont proposer des modifications. Et euh, sur cette plateforme en ligne, j'ai tout le code source et toutes les modifications qui sont proposées. Et je peux dire, bah, voilà, ça c'est ma proposition de modification. Euh, je veux que vous l'acceptiez et que vous l'intégriez au code original. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, qui a des, le droit de modifier le code d'origine de Postgres ou de n'importe quel logiciel, et qui va dire, OK, c'est super ce que tu as fait. Euh, bah, on l'accepte, on l'intègre, et puis ça arrive dans le logiciel et c'est rediffusé à tout le monde. Et euh ensuite ou même peut-être avant bah, ça c'est donc le travail du développeur mais il y a aussi le travail des gens qui vont tester il y a le travail des gens qui vont documenter mais qui vont avoir la même démarche et ces gens là bah, ils sont tout autour du monde ils travaillent de façon distribuée de façon asynchrone euh, ils s'envoient des mails euh, régulièrement pour communiquer sur euh, bah, est-ce que euh, ce que je suis en train de développer c'est bien qu'est-ce que vous pensez de tel truc, qu'est-ce que vous pensez de telle orientation et euh, c'est comme ça qu'on va réussir à se synchroniser dans le travail quotidien euh, pour aboutir à un produit qui est un produit cohérent à des modifications de code qui sont cohérentes et qui font avancer le logiciel dans la direction qu'on veut pousser. Et puis ben, ensuite, il y a des gens aussi qui vont faire le packaging, donc qui vont prendre le code source et qui vont euh, le mettre dans une boîte qui va permettre de l'installer plus facilement. Donc ils vont faire un installeur pour Windows, ils vont faire un, des paquets pour Debian, pour Ubuntu. Et ça, ben, ça va être ce que vous allez retrouver quand vous allez faire l'installation sur vos serveurs. Vous faites un pt get install PostgreSQL, et ben, vous allez avoir le package qui a été créé euh, par un mainteneur qui a récupéré le code source, qui a été euh, modifié par un ensemble important de, de développeurs tout autour du monde et concrètement la, le travail d'un développeur bah, c'est ça, puis après on, on le fait une fois puis on répète et on répète et on répète et on répète avec beaucoup de monde euh, un peu partout dans le monde. Donc, concrètement ça ressemble à ça le, le boulot d'un développeur et euh, du coup ça pose aussi une question le développeur qui a fait ce bout de code euh, et, et globalement tout ce code qui est dans PostgreSQL, finalement il appartient à qui alors c'est la question de la propriété intellectuelle euh, la réponse que qui est possiblement vrai pour PostgreSQL, mais pas forcément vrai pour l'intégralité des, des logiciels. Euh, la vraie réponse, c'est ça dépend. alors Pour faire euh, assez rapidement le point sur euh, la propriété intellectuelle dans l'open source, il y a un certain nombre de, euh, de codes, de lois, euh, de codes juridiques qui vont s'appliquer, euh, c'est à dire qu'on va parler du droit d'auteur, on va parler des droits patrimoniaux, du droit des contrats et du droit des travails. Euh, tous, ces, euh, tous ces éléments euh, légaux et juridiques, ils vont s'appliquer à, à au fait de créer du code source, okay, au fait d'écrire du code source. Quelqu'un qui écrit du code source, il a son droit d'auteur qui est inaliénable dans le droit européen. Donc on ne peut pas lui enlever le fait que c'est lui qui l'a écrit. On ne peut pas dire, bah non, pas toi l'auteur de ce truc-là. Les droits patrimoniaux, c'est euh, tout ce qui permet de décider ce qu'on a le droit de faire avec la création, c'est-à-dire euh, quelle licence on va appliquer, quel est le droit d'utilisation, quel est le droit de vendre le logiciel ou pas, quel est le droit de le modifier, etc. etc. Donc les droits patrimoniaux, eux, ils peuvent être transférés, euh, soit on les garde, et euh, si je fais une contribution à PostgreSQL ou à QGIS, je garde mes droits patrimoniaux. Chaque développeur a le droit sur son bout de, de code. Donc s'il a modifié deux lignes, c'est lui qui a les droits dessus et c'est lui qui a le droit éventuellement d'en changer la licence ou pas. Ensuite, il y a le droit des contrats et le droit des licences. Si vous travaillez pour une entreprise où, euh, dans le cadre de votre travail, vous faites une modification du code, les droits patrimoniaux, par le, le code du travail, va être transféré à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et par le droit des contrats, possiblement au client qui a commandé le travail à votre entreprise. Et ensuite, toutes ces, euh, ces, ces étapes-là, ces différents empilements juridiques, bah, ils peuvent être adaptés, euh, ils peuvent être écrits et modifiés pour qu'on gère les droits patrimoniaux d'une façon ou d'une autre. Donc la réponse à qui est-ce qui possède le, le droit sur le code source de PostgreSQL ou de QGIS euh, ou d'un autre logiciel libre, elle est variable suivant euh, comment ça a été établi dans le fonctionnement du logiciel. Il faut respecter les licences, il faut respecter le droit du travail, il faut respecter le droit des contrats, euh, il faut respecter le droit d'auteur. Donc, Dans le cas de QGIS et de PostgreSQL en particulier, il n'y a pas d'accord... Euh, de, euh, euh, du contributeur euh, pour dire bah, je donne mes droits patrimoniaux à un organisme en particulier. Donc, soit je suis dans le cadre d'un contrat de travail, je fais ça sur mon temps de travail, et du coup, le code, les droits patrimoniaux du code appartiennent à mon entreprise. Soit je suis dans le cadre euh, d'un contrat de travail plus un contrat pour un client, auquel cas les droits patrimoniaux en général appartiennent au client, par défaut, sauf si ça a été écrit de manière spécifique dans un contrat. Soit je suis indépendant et du coup les droits patrimoniaux ils m'appartiennent toujours. Il, arrive, il, y a des, il y a des cas où les, les logiciels, le projet, demande pour contribuer un accord de contribution, c'est un CLA, Contributing License Agreement, et qui dit bah, si je contribue le code source à tel logiciel, alors je cède mes droits patrimoniaux à telle entité, que ce soit une entreprise ou que ce soit une organisation auquel cas je peux être dépossédé de mes droits patrimoniaux, mais pas de mes droits d'auteur. On voulait insister sur ce, sur ce truc-là, parce que vous verrez, c'est structurant pour la, la suite, pour bien comprendre euh, ce dont on va parler. Donc, il faut bien comprendre, du coup, que euh, quand on dit le logiciel libre et gratuit, en fait, euh, effectivement, pour celui qui l'utilise, euh, c'est gratuit. Euh, mais ça veut quand même dire qu'à un moment, euh, le code qui a été fait, ça a quand même nécessité, en fait, de, bah, soit de l'investissement personnel, soit c'est quelqu'un qui a été payé pour le faire. Donc en fait, le, enfin, ce qu'on qu aime répéter dans notre société, c'est de dire que euh, bah, oui, le logiciel open source euh, qui est gratuit, il est gratuit, euh, oui, mais il a quand même eu... C'est bien parce que quelqu'un a payé le développement que maintenant il est gratuit. Et donc il faut s'intéresser, je crois, c'est important de savoir, euh, bah, du coup, qui s'amuse finalement à développer un logiciel pour le rendre gratuit C'est quand même étonnant. Euh, donc ça, euh, donc ça, c'est la deuxième partie de la question, c'est... Euh, comment on peut faire du business, finalement Ça veut donc dire que celui qui a payé pour que, développer le logiciel, il a quand même touché des sous en contrepartie à un moment ou à un autre. Enfin, j'espère pour lui. Euh, donc, euh, alors là, ça va voir avec Philippe. Est-ce que tu peux nous parler des différents modèles économiques euh, qui permettent de faire du logiciel open source et libre Oui, ça paraît euh, assez magique, finalement. Euh, je vais pouvoir utiliser un logiciel, gratuitement, quand je vais télécharger PostgreSQL, je ne vais pas avoir de pages de pub. Je n'ai pas besoin non plus de saisir mes données personnelles qui vont être réutilisées à je ne sais quelle fin. Et, et pourtant, j'ai finalement téléchargé quelque chose qui va avoir une grande valeur d'usage pour moi. Donc comment tout ça ça peut fonctionner concrètement On peut en gros euh, dire qu'il y a, j'aime bien dire, trois modèles et demi, en commençant par, euh, par le demi, euh, qui pourrait être représenté par des individus qui rendus souvent dans leur garage, mais pour l'avoir un peu fait, il fait un peu frais, donc généralement on ne se met pas dans le garage, mais qui, sur leur temps de travail, pardon, sur leur temps libre, euh, vont passer du temps à développer, à coder, et vont redistribuer tout ça à la communauté. Ça, ça existe, il y en a pas mal. Pour autant, quand on regarde objectivement sur l'ensemble des contributions, sur la masse des contributions, ça ne représente pas un, un volume non plus énorme. Mais ça existe, euh, donc c'est important de le citer, euh, ces gens-là, généralement, euh, ne gagnent pas d'argent en retour, ils vont simplement gagner de la reconnaissance, un peu de notoriété. Bref, c'est purement du qualitatif. Après, dans les, dans les trois vrais modèles, on va dire, il euh, y en a un qui pourrait être euh, allez, symbolisé par euh, une société qui contribue depuis longtemps à PostgreSQL, une société japonaise qui s'appelle NTT, qui est l'équivalent de Orange en gros, au Japon. Eux, ils ont euh, embauché, il y a longtemps déjà, euh, un certain nombre de développeurs sur différents projets open source. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça euh, bah, Ils ont fait ça pour euh, avoir en retour des fonctionnalités qu'ils n'avaient pas initialement dans les logiciels, dont ils avaient besoin, ce qui leur permet d'éviter d'avoir à investir dans des logiciels propriétaires. Donc ils se retrouvent à faire des économies euh, au travers des fonctionnalités qu'ils vont pouvoir eux-mêmes euh, développer et du coup, pour alimenter la machine, euh, euh, refournir, euh, redistribuer euh, dans la communauté. Euh, après, il y a un autre modèle, euh, dont une société euh, euh, typique pourrait être euh, nos collègues d'EnterpriseDB, société américaine. Eux, qu'est-ce qu'ils font Ils utilisent PostgreSQL, le PostgreSQL communautaire, et au-dessus, ils ont développé des couches complémentaires pour en faire un produit commercial, produit éditeur qui vendent sous licence, donc on n'est plus du tout dans l'open source, mais au travers de, des revenus qui tirent de cette activité purement éditeur, ils recontribuent sous la forme de, de patchs, et ils contribuent en l'occurrence fortement, au développement du produit communautaire. Ce qui fait pour eux une sorte de boucle vertueuse euh, qui leur assure à la fois un revenu, mais aussi euh, permet de favoriser le développement du socle sur lequel ils travaillent. Euh, et puis le troisième et dernier modèle, ou le quatrième et dernier modèle, qui est finalement le plus répandu, c'est celui dans lequel Oslandia et Dalibo se situent. C'est de l'activité de service dont les, une partie des revenus vont permettre de financer de la contribution communautaire. On peut peut-être en dire un petit peu plus sur, sur justement comment ça fonctionne dans nos deux entreprises, de manière un petit peu plus précise. Oui. Typiquement, chez Auslandia, nous, on va vendre quasiment toute la gamme de services en informatique. Donc, ça va de l'assistance à maîtrise d'ouvrage un petit peu sur du fonctionnel, même si ce n'est pas le cœur de notre activité. Sur certains domaines métiers, on a une expertise qu'on peut fournir vraiment orientée métier, mais avec une approche techno open source. Ensuite on va faire du conseil au sens large. Euh, on fait aussi bien euh, du conseil stratégique, euh, technique, euh, du conseil en architecture que parfois faire les pompiers sur euh, une, une architecture qui a planté euh, et qu'il faut réparer. Euh, C'est de circonstances. Euh, le, on peut faire aussi euh, donc, euh, toute la phase de conseil. On fait évidemment euh, de l'intégration et du développement logiciel. C'est quand même le cœur de notre activité. Donc euh, intégration, c'est on va reprendre des briques open source euh, diverses et variées, puis on va construire un, un, une solution avec. Euh, développement, ben, on va développer soit du logiciel à façon pour un besoin particulier, soit dans le cœur des briques open source. Euh, et puis ensuite, on fait de la formation, de, euh, du support et de l'assistance. Donc euh, quasiment toute la gamme de services, euh, excepté, chose qu'on ne fait pas chez nous aujourd'hui en tout cas, euh, tout ce qui est exploitation et, euh, et services type euh, SaaS, qui est aussi euh, quelque chose qui est possible autour de l'open source. Et donc nous, euh, côté d'Alibo, euh, dont je citais tout à l'heure nos trois grandes activités, euh, support, euh, formation et conseil, euh, le support pour nous représente euh, la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires, euh, et c'est important pour nous parce que c'est une activité qui apporte des revenus récurrents. Donc c'est une stabilité qui, à la fois, permet à nos gérants de bien dormir, donc un peu moins de stress, mais aussi, euh, en répercussion par rapport à notre activité de contributeur euh, à la communauté PostgreSQL, euh, permet d'avoir une certaine visibilité, une certaine stabilité des revenus qui nous permettent d'investir de manière sereine, quand on embauche un développeur dont on va donner la mission de surtout contribuer, on sait qu'on va avoir des revenus suffisamment stables pour justifier cette embauche. Et on n'est pas, pas tributaire d'activités qui pourraient subir des, des, des pointes et des creux. Donc cette lisibilité nous permet d'investir sur le long terme dans le travail communautaire. Et Je voudrais rebondir là-dessus sur l'importance d'avoir des revenus récurrents. Quand tu dis que le quatrième modèle, finalement, on avait dit, il y a quatre modèles, il y a dans mon garage, il y a, je suis une entreprise, finalement, client final et j'ai internalisé développeurs, c'est quand même relativement rare. Quand même. Oui. Le troisième, qui est le modèle un peu open core ou freemium, ou, enfin, voilà, j'ajoute des couches éditeurs, en fait, sur un produit open source. Et le quatrième service, pour moi, enfin, vu de SNCF, c'est beaucoup le trois quand même, qu'on voit. Il y a beaucoup, parce que celui-ci par défaut apporte justement ce, ce, ce revenu récurrent euh, et d'ailleurs c'est un enjeu pour nous de se dire mais comment on peut favoriser le quatrième justement et, et, et justement choisir, et c'est là que dans nos choix et dans nos achats, mais ça on en parlera, c'est comment on fait pour choisir des modèles qui vont privilégier un modèle complètement, complètement libre, complètement open source. Parce qu'on est vraiment conscient que c'est vraiment ce récurrent qui permet de continuer à contribuer. On verra dans la fin dans chapitre contribution. Euh, et ça me fait Alors, je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions, moi j'en aurais une, mais est-ce que vous avez des questions sur les modèles euh, ou sur ce qui vient d'être dit euh, à l'instant Alors, moi j'en ai une, c'est euh, qu'est-ce qui fait la différence On a parlé de propriété intellectuelle, on a parlé de euh, modèle économique open core, etc. Qu'est-ce qui fait, la, quand on prend ce qui s'est passé sur MySQL, qui appartenait à Sun, qui a été racheté par Oracle, et, qui a, et en fait, il, la marque, entre guillemets, ou en tout cas le produit MySQL, a pu être racheté. Pourquoi est-ce que ça peut se passer sur PostgreSQL Et sinon, pourquoi Bon, je vais. Bon, euh, traditionnellement, on tape soit sur MySQL, soit sur MongoDB euh, dans, une conf... dans une PG Session. Aujourd'hui, ce sera MySQL. On se garde MongoDB peut-être pour tout à l'heure. Euh, MySQL, c'est un cas intéressant parce que euh, ça reboucle avec euh, la, la problématique de licence euh, dont je parlais euh, juste avant. Donc, euh, MySQL, c'est un modèle euh, initialement euh, économique qui est un modèle de double licence. C'est-à-dire qu'ils fournissaient MySQL en version GPL libre, mais euh, du coup, euh, avec quelque chose qui était euh, de type contaminant, où pour l'utiliser, bah, il fallait euh, rentrer vraiment dans le modèle open source. Et en parallèle, ils vendaient euh, MySQL sous licence propriétaire. Euh, pourquoi ils pouvaient faire ça Parce que euh, MySQL AB à l'époque, donc euh, la société qui était derrière MySQL, avait euh, mis dans le projet un Contributeur licence Agreement, comme je parlais tout à l'heure, qui imposait à chaque contributeur de transférer les droits patrimoniaux à, la, à MySQL AB, et euh, de ce fait, ça leur permettait de prendre le code qui avait été contribué à la version open source et de le passer dans la version propriétaire, puisqu'il y avait le droit de, les droits patrimoniaux, donc ils avaient le droit de changer la licence. Donc finalement, il euh, y avait des contributions open source, elles sont acceptées dans la version open source à partir du moment où on accepte que euh, la création des contributeurs externes soit aussi utilisée dans la version commerciale. Et ça c'est le cas typique de euh, tout ce qui est open core, double licence, ça fonctionne à peu près de la même façon. C'est-à-dire que pour pouvoir faire du propriétaire au-dessus d'un de, outil qui est open source, on a besoin de réintégrer le droit de, des contributions dans, vers la, la société mère ou l'organisation mère. Et ça, clairement, bah, on voit que c'est un problème, puisque une fois que euh, MySQL AB avait tous les droits sur le code, bah, ils ont aussi le droit de euh, dire, bah, on arrête la version euh, open source, on va faire plus que la version propriétaire. Et euh, quelqu'un qui rachète euh, MySQL AB, bah, rachète également tous les droits patrimoniaux. Donc On est d'accord, c'est pas rétroactif c'est un instant T. Vrai. Tout à fait, mais c'est euh, un instant T. Donc c'est ce qui se passe, c'est que euh, bah, à partir du moment où euh, la communauté dit ah, « bah, attendez, vous êtes en train de faire n'importe quoi là bah, », on prend la dernière version qui était open source, et puis on en fait euh, MariaDB, et on continue à développer un produit qui est autre sur la dernière base open source. Mais de ce fait, on fait un fork de, euh, du logiciel. Donc on a deux versions parallèles du logiciel qui se développent, avec une dilution des, euh, des forces de développement, une dilution du marketing, des problématiques de communication, etc. Ce ne jamais des, des étapes qui sont assez simples. Donc quelque part, c'est euh, des business models qui ont aussi euh, un risque attaché, euh, puisqu'on va concentrer le pouvoir du projet dans une seule entité. Euh, alors si on a une totale confiance dans cette entité-là, ben, pas de problème. Hein. Euh, là, ça peut être, euh, ici, on est chez Mozilla, il y a une fondation. Euh, si on a euh, confiance dans la gouvernance de la fondation, etc. Ben, pourquoi pas transférer les droits à cette fondation-là Dans le cadre d'une société privée, en général, il faut se méfier un petit peu. C'est clair Tout à fait. Vous a... répétez la question parce que Alors, je oui, que si passe... euh, La question était sur, sur Qt, qui est un, un framework de développement d'interfaces graphiques euh, et qui est euh, également proposé en double licence. Et donc, euh, bah, le risque existe aussi sur, sur Qt. Après, il euh, n'y a pas, chaque situation est distincte dans le, le sens où il faut analyser l'écosystème qu'il y a derrière euh, pour voir si, euh, est-ce que c'est l'entreprise qui a la double licence, qui a vraiment tout le, le plus de force de développement et qui, si du jour au lendemain, elle décide de le mettre qu'en propriétaire, bah, c'est elle qui va garder la main mise sur le projet ou est-ce que finalement tout l'aspect communautaire est beaucoup plus puissant en termes de force de développement et que si euh, du jour au lendemain, la communauté est plus d'accord avec la, la société, ben, c'est la version open source qui va prévaloir. Donc euh, ça ne suffit pas de faire une analyse de, de licence et de modèle économique qui est derrière, il faut aussi analyser euh, l'écosystème dans sa globalité pour savoir s'il y a un risque sur la pérennité du logiciel ou pas. Est-ce qu'il y a une autre question Sinon on va embrayer sur la... Ouais vas-y. Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas répondu à cette question-là. Donc je vais la répéter. Est-ce que donc finalement, PostgreSQL pourrait avoir finalement la même destinée que MySQL et être possédé par quelqu'un Donc la réponse est évidemment non, hein, parce que sinon... Euh, ça... <rire> C'était très bien amené. Euh, le, pourquoi c'est non Parce que dans PostgreSQL, il bah, n'y a pas d'organisation chapeau à qui on va transférer les droits, de, les droits patrimoniaux sur le code. Donc Chaque développeur de PostgreSQL garde ses droits sur la partie de code qu'il a faite. Si c'est une ligne, bah, il va avoir euh, les droits sur une ligne. Si on veut changer la licence de PostgreSQL du jour au lendemain, bah, il va falloir de, demander à tous les développeurs qui ont du code s'ils veulent bien changer le, la licence sur leur code. Ça, c'est des trucs. C'est arrivé une fois pour KDE, je crois, dans, dans l'histoire. Ils ont réussi à le faire. Au final, quand il reste 10% du code où les gens sont morts, ont disparu de la circulation, il peut y avoir plein de cas où jamais on les retrouve. Et eh ben, il faut réécrire tout le code qui a, qui a été écrit à l'époque par des nouveaux développeurs. Donc le risque sur PostgreSQL, en l'occurrence, il est nul de voir la licence changer, euh, puisqu'il faudrait vraiment avoir un accord complet, euh, parce qu'on n'a pas ce, ce CLA qui, euh, qui intervient. On a encore un peu de temps pour une question sur ce, cette ce partie-là, sinon on embraye. Alors là, moi, je ne saurais pas répondre. Est-ce que quelqu'un sait répondre sur les spécificités de la licence Postgre? Oui, parce que ce n'est pas une licence GPL classique, c'est une licence particulière. Et est-ce qu'elle a des spécificités par rapport à ce qu'on peut connaître sur la GPL, etc.? Après, on a le droit de ne pas tout savoir. Hein. Oui, heureusement. <rire> euh, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, c'est une licence extrêmement permissive, où en gros, on peut tout faire. C'est-à-dire, on peut utiliser, euh, on peut dupliquer, on peut modifier... Si on modifie, on n'est pas obligé de reverser. On peut intégrer le code dans un autre produit open source. On peut l'intégrer dans un produit propriétaire. Donc en gros, tout ce qu'on peut imaginer pouvoir faire, on peut le faire avec la licence Postgres. Ah si, si, si, vous pouvez très bien dire demain euh, de, demain je.. je créer une version PostgreSQL qui s'appelle Baudouin, que je vends, qui aura exactement le même contenu. Après, je vais peut-être avoir du mal à convaincre les gens que c'est une bonne idée de l'acheter, voilà. mais rien ne l'empêche. Sur un plan purement juridique, euh, rien ne l'empêche. Ouais, pour préciser juste... Euh... Par rapport à la question pour PostGIS c'est pas le cas PostGIS c'est pas sous la même licence que PostgreSQL. c'est une extension qui est séparée et qui est pour le coup sous les licences GPL version 2 ou ultérieure donc là on est dans, dans un code qui pour le coup oblige les gens qui vont travailler avec PostGIS enfin qui vont modifier le code de, de PostGIS qui oblige à redistribuer sous la même licence donc là je vais pas pouvoir faire du propriétaire avec PostGIS ni même avec PostgreSQL dans lequel j'aurais intégré Pogis, puisque ça va concerner l'intégralité du bundle de, des deux. Il y avait une question au fond D'accord, tu as anticipé la question. Oui. Donc je vais répéter, donc apparemment la licence est souple, et la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de dire que c'est soi-même qui, qui l'a écrit. Et en fait, ça, c'est euh, la partie droit d'auteur, ce n'est pas la, la partie droit patrimonial, c'est-à-dire que le, le droit d'auteur, c'est inaliénable de toute façon dans le droit euh, européen, donc euh, vous ne pouvez pas dire que euh, c'est vous qui avez écrit quelque chose, c'est juste interdit par le droit d'auteur. Alors, Alors un... la question est, qu'est-ce qui a motivé euh, dans l'écosystème Postgis de choisir une licence qui soit plutôt GPL plutôt que Postgre? Alors là, pour le coup, euh, les, les débats euh, licence type BSD, MIT contre type GPL, donc euh, contaminant contre très permissif. Euh, si vous avez la fin de semaine, on peut euh, continuer à débattre. <rire> Euh, sinon, je vais le faire assez rapidement. Il n'y a pas de. C'est difficile d'avoir un, un, un avis euh, objectif sur l'un et mieux que l'autre. Euh, moi, je peux vous donner mon avis personnel, euh, qui est que le donc la licence GPL qui est plus contraignante après sur les utilisateurs est souvent bénéfique en début de projet, en démarrage de projet, parce que ça évite de se faire reprendre le, le projet par des gens qui voudraient faire du propriétaire ou qui voudraient faire des, des choses dont vous n'avez pas envie, sans vous montrer le code, etc. À partir du moment où il y a une certaine traction dans un projet, il y a beaucoup de développeurs, ce qui est important c'est plus l'obligation de, de la licence à la contribution. Mais finalement, le, les gens sont obligés de rentrer dans, le, dans la contribution parce que économiquement, c'est plus intéressant, parce que de toute façon, s'ils font leur truc à côté, euh, ils ne vont pas pouvoir aller suffisamment vite pour euh, progresser assez rapidement. Donc j'aurais tendance à dire que non seulement la réponse, elle est difficile à trancher, mais en plus, elle peut dépendre de la, la date à laquelle on regarde le, un, un certain projet. Donc euh, à l'initiative, je ne saurais pas dire pourquoi exactement. Euh, une autre raison qui peut euh, impliquer un choix de licence, c'est le fait qu'on ait des dépendances qui soient elles-mêmes sous licence contaminante et du coup, on n'a pas trop le choix. En l'occurrence, je crois que c'est le cas de GEOS qui est utilisé euh, de façon sous-jacente dans Pogis. Donc la réponse, c'est peut-être simplement que c'est pour être en, en conformité avec GEOS. Du coup, je vais me servir de ce point-là comme transition vers le, le point, le, comment, le, la séquence suivante qui était sur bénéfices et difficultés de l'open source. Donc bénéfices, évidemment, alors là, c'était plutôt par rapport à un modèle éditeur. Donc, euh, Philippe, alors, est-ce que tu... Bon, il y en a un certain nombre, hein, euh, mais bon, je pense que le premier, j'imagine qu'il est avant tout économique, en tout cas, pour l'utilisateur. En tout cas, c'est le premier qui vient tout de suite à l'esprit. Ce n'est pas forcément le plus important. Là ça dépend beaucoup des entreprises, des DSI, de leurs soucis du moment, mais on pense immédiatement aux aspects financiers. On a évoqué tout à l'heure les gains sur les licences. Donc c'est effectivement le premier poste et non des moindres. Pour autant, il ne faut quand même pas oublier que dans un budget d'une DSI, il n'y a pas que les coûts de licence, il y a aussi les autres postes, et en particulier pour les bases de données. Donc si on parcourt ça très rapidement, il euh, bah, y a des DBA, il faut les payer. La question c'est ce qu'il en faut plus ou moins avec un autre SGBD. Globalement, les retours qu'on a de nos clients et la perception qu'on peut s'en faire, c'est qu'avec PostgreSQL, on n'a pas besoin de plus de DBA qu'avec d'autres, suivez mon regard. On a peut-être même plutôt tendance à avoir besoin de moins, d'après les retours de certains clients. Mais En enfin, grosso modo, on a à peu près les mêmes, les mêmes besoins en ressources humaines. Il faut aussi des machines. Alors soit chez nous, soit à l'extérieur. Peu importe. De toute façon, il faut des ressources euh, matérielles. Là aussi, fondamentalement, on n'a pas besoin de beaucoup plus, voire beaucoup moins euh, qu'avec d'autres LGBT. Donc là, on est sur des, sur des montants assez ISO. On peut avoir besoin de prestations extérieures, que ce soit du support, de la formation, du conseil, euh, enfin tout ce, que, tout ce que nous, on peut proposer. Et pas que euh, euh, là, typiquement, on a toujours besoin euh, de support, de formation, etc. Donc euh, globalement, on va avoir les, les coûts hors licence qui vont être, on va dire, dans les mêmes ordres de grandeur, même si on va dire que tendanciellement, c'est peut-être plutôt à la baisse, notamment par, la, par le, les coûts de, de support. Euh, sur la partie chiffres, il euh, y a quand même un petit aspect, euh, alors peut-être pas forcément en euros, euh, selon et trébuchant, mais il y a quand même un aspect risque. Quand vous avez des logiciels propriétaires, vous êtes tributaire de petites choses qui portent le doux nom de « Compliance Audit », c'est-à-dire des audits des éditeurs qui viennent voir si vous avez bien payé toutes les licences correspondant à votre utilisation. Et généralement, quand ça démarre, cette affaire-là, on s'en sort pas indemne. Pas forcément, parce qu'on a eu le souci de passer à côté. Simplement, c'est un exercice difficile de savoir précisément ce qu'on consomme. Surtout qu'il y a quelques petites choses trappes évidemment, au passage. Euh, donc généralement, il bah, y a quelques coûts. Alors soit on anticipe les choses de manière très opérationnelle. On fait venir des consultants qui vont aller regarder un peu les choses avant l'audit et donc il faut les payer. Euh, on peut aussi traiter ça sous forme comptable je discutais avec un client il n'y a pas très longtemps, qui bah nous on a passé une provision, donc en comptabilité on a une charge, et c'était pas un petit montant. Alors c'est pas de l'argent qui sort, mais c'est de l'argent qui potentiellement pourrait sortir, et donc qui est intégré comptablement. Euh, donc là cet aspect risque, il n'est quand même pas neutre. Euh, alors, donc globalement on a dit, on a des économies, fondamentalement sur les licences, à côté de ça, euh, s'il faut changer de système, on va avoir forcément un coût de migration, euh, ce coût de migration, lui, il va intégrer euh, plein de choses, euh, sans vouloir rentrer dans les détails, parce que là aussi on peut passer un petit moment. Mais, mais globalement, on va avoir euh, donc un coût d'un côté, on va avoir des revenus de l'autre. Donc au final, on va être capable de calculer un ROI. Alors le ROI, ça paraît magique quand on évoque ça. En fait, c'est assez complexe à calculer. Et souvent, les ROI, donc le, le retour sur investissement, on va l'avoir vraiment non pas à la fin d'un projet de migration, mais à la fin d'un programme de migration, quand réellement, on va avoir substantiellement diminué l'emprise des GBD propriétaires. Donc c'est quelque chose qui est complexe à réaliser. Euh, donc c'est pas forcément un levier si fort pour, euh, pour agir euh, sur les migrations. Ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a un gain économique, c'est clair. Par contre, euh, même si on sait qu'il est là, il est parfois pas facile à, euh, comment, à, à démontrer. Oui, absolument. Euh, bon, c'est vrai qu'on peut en témoigner, nous... Euh côté SNCF, enfin si vous êtes, même dans plein d'entreprises, hein, si vous avez par exemple un, un, une licence illimitée, un accord de licence illimitée sur euh, l'oracle par exemple, bah, ça veut dire que celui que vous rajoutez en plus d'oracle, il coûte zéro. Donc euh, vous avez vite fait de dire, ah bah, puisque ça coûte zéro, dans mon chiffrage à mon projet, euh, bah, je mets zéro en face de la ligne. Donc on a l'impression qu'oracle est gratuit, mais pas du tout en fait. <rire> et ça d'ailleurs, ça pose la question de la dette. Euh, on a parlé tout à l'heure de dette technique, c'était euh, Grégory, c'est ça euh, je, Grégoire, pardon, qui parlait de, de dette technique, alors là, qui est plus sur le fait de ne pas gérer l'obsolescence. Alors, tu, je crois que tu voulais dire quelque chose un peu sur le, cette histoire de, de dette. Oui, alors, il y, a, il y a la dette technique qui, effectivement, euh, ben, on accumule de la crasse sous le tapis et puis il faut bien le nettoyer à un moment donné. Euh, il y a un, un autre facteur économique qui est euh, important dans euh, l'étude de, des avantages de l'open source par rapport aux propriétaires. Et quelque chose qui est rarement pris en compte, c'est ce qu'on appelle le coût de sortie. Euh, c'est à dire combien ça coûte non pas d'adopter une solution mais combien ça va coûter à un moment donné de sortir de la solution exemple euh, frappant j'en ai deux dernièrement qui sont euh, le premier c'est google maps tout le monde utilise google maps sur son site web c'est hyper facile à faire ça coûte rien euh, vous mettez une carte hop euh, trois lignes de javascript vous avez votre fond de plan vos poi sur le fond de plan c'est super euh, vous avez pas dépenser un rond, euh, le service informatique est super content parce que ça a été vite à développer, le DSI est super content, ça coûte rien. Juillet euh, 2018, tiens euh, vous avez deux mois pour euh, vous mettre en conformité, il vous faut euh, un numéro de licence et puis euh, bah, ça commence à 10 000 euros par an, ça c'est la, la version minimum et c'est plutôt 30-40 000 hein, pour votre utilisation parce que bon euh, quand même vous êtes des gros consommateurs. Ah oui mais alors ça on n'avait pas anticipé non seulement les coûts récurrents que ça pouvait engendrer. Mais on n'avait pas du tout anticipé non plus le fait que si on ne veut pas payer ses coûts récurrents de 30 000 euros par an, ben il va falloir changer de techno. Quoi. Donc euh, ben comment on fait pour changer de technologie Quelle est la complexité du changement de technologie C'est ce qu'on étudie en général dans la migration. Une migration, c'est sortir de la solution pour adopter une autre. Mais en général, quand on fait des études de migration, on le fait quand on a déjà décidé de sortir. Et on le fait surtout pour combien ça va coûter de, de changer. Quoi. Alors qu'en fait... Euh, dès l'adoption d'une nouvelle techno, on devrait se poser la question euh, combien ça coûte de rentrer dans cette technologie là mais combien ça coûte aussi de sortir de cette technologie et en fait, dans le logiciel open source, sortir d'une technologie open source, c'est beaucoup plus facile je dis pas pour sortir vers une forcément vers quelque chose de propriétaire mais sortir du techno euh, open source pour aller vers une autre techno open source, ça a un coût mais on sait qu'il est plus faible. Pourquoi Parce qu'on est plus proche des standards, parce qu'on a des capacités d'export, parce qu'on a de l'interopérabilité, parce qu'on a le code source. Donc de toute façon, on connaît les formats internes. On peut toujours sortir la donnée. On peut toujours assurer une compatibilité. Alors le prix est variable, mais il est toujours inférieur à la solution propriétaire qui va plutôt chercher à vous enfermer dans leur modèle de technologie. En fait, euh, on peut presque, enfin, l'intérêt de l'open source, parce qu'on parlait des bénéfices, c'est que du coup on peut s'affranchir de, entre guillemets, si on choisit la bonne solution, celle qui ne va pas être refermée pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, MySQL, etc. Euh, donc si on choisit la bonne solution, c'est-à-dire qu'elle, quelque part, elle a sa communauté qui est suffisamment stable, elle a une pérennité, normalement, il n'y a pas de raison, en fait, qu'il y ait un phénomène un peu big bang, comme tu dis sur le Google Maps, mais qui, qui change son modèle de licence, qui fait que je vais être obligé de sortir de la techno, finalement. Non mais on peut, on peut avoir des raisons autres de sortir de la technologie parce qu'elle devient obsolète, parce qu'il y a une meilleure techno qui est sortie, euh, parce que mon besoin a évolué et euh, il est mieux couvert par une autre solution. Donc euh, il peut y avoir des raisons qui sont des raisons légitimes. Qui sont plus d'ordre technologique pour le coup, plutôt que, euh, plutôt que financière en fait. D'ailleurs oui. ça me fait penser mais, euh, au point suivant que tu voulais évoquer sur l'architecture, Philippe je crois. Euh, ouais, je... Mais, et par contre tu avais un deuxième exemple oui, j'avais un est deuxième vous, exemple, alors, qui est euh, euh, le, qui un coup de sortie aussi, euh, c'est Autolib, donc s'il y a des Parisiens euh, parmi vous, euh, Autolib, pour ceux qui étaient au PGD aussi, il y a une magnifique présentation euh, sur euh, le système qui est derrière Autolib, qui utilise PostgreSQL, euh, donc euh, je ne sais plus comment s'appelle la personne qui a présenté, mais euh, il présentait un point d'étape qui était finalement un point de fin de projet, puisque quatre jours avant, ils ont décidé d'arrêter le projet Autolib, et euh, donc euh, c'est le groupe Bolloré qui avait euh, Autolib, et... Sur la fin du projet, ils ont dit « bon, bah, on arrête tout, on enlève, les voitures, mais, euh, on enlève les voitures, mais les stations, elles sont encore là, les stations de charge ». Bon, bah, les stations de charge, euh, à démonter, ça coûte une fortune. Donc, euh, est-ce qu'on ne peut pas en faire quelque chose On va lui proposer de faire de la charge publique, des choses où euh, les gens pourraient charger leur voiture électrique, quelque chose comme ça. Sauf que, euh, pour faire fonctionner les stations de charge, il faut un logiciel à l'intérieur. Et dans les contrats de la mairie de Paris avec le groupe Bolloré, euh, ils n'avaient pas suffisamment bien étudié la clause de réversibilité et donc ils n'ont pas accès au logiciel qui euh, gère les stations de charge. Donc ils ne peuvent pas se servir des stations de charge. Les stations elles sont là, elles marchent, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser le logiciel. Avec du développement open source, soit ils auraient eu les codes. Et ils auraient pu dire, bah, on prend les codes sources, on va chercher une boîte de service, elle va nous faire refonctionner les, les stations. Euh, soit ils auraient pu dire, bah, voilà, enfin, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Donc ça, c'est typiquement une erreur d'étude de, de coût de sortie de logiciels. Alors là, on est sur un système qui est plus qu'un logiciel, mais en l'occurrence, la problématique se pose sur le logiciel. Donc, soit il n'y a pas eu une étude de coût de sortie suffisante, mais surtout, c'est la problématique globale de la réversibilité d'un système qui n'a pas été suffisamment bien étudiée. Donc, il restait une petite ligne qui n'avait pas dans le contrat qui doit faire 500 pages, évidemment, hein, qui n'avait pas été bien, bien faite. Et comme le... Euh, la sortie, enfin la fin de projet a été très conflictuelle. Ben, le groupe Bolloré, ça a fait un plaisir de de sa, se prémunir, enfin en tout cas d'utiliser ça pour euh, juste embêter la mairie de Paris, qui est donc euh, obligée de démonter toutes les stations. Et ça, c'est un coût qui est euh, assez phénoménal. Quoi. Donc je reviens sur ce qu'on disait sur le fait que euh, donc du coup, avec open source, on peut plus se préoccuper de technique et moins de prix. En effet, peut-être quand même. À... Un tout dernier mot euh, sur les euros, avant de passer effectivement à des choses plus nobles. Euh, on évoquait les gains potentiels sur le coût de licence, les ROI plus ou moins aléatoires. Il y a un truc qui est quand même très important, c'est que dans le, avec les modèles open source, vous avez une lisibilité et une prévisibilité euh, des coûts sur le moyen terme. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui, du jour au lendemain, dit bah « Maintenant, ça, c'est payant » maintenant ça c'est x3 le prix euh, il y a suffisamment d'acteurs sur le marché il y a suffisamment de, de choix pour que ben, vous ayez une visibilité sur le moyen et le long terme euh, qui vous donne confiance dans les calculs éventuellement de, de rentabilité que vous pouvez faire sur les projets donc voilà on va s'arrêter là sur, sur les euros euh, pour parler un petit peu plus technique euh, imaginez euh, vous êtes euh, un architecte euh, dans un monde euh, avec plein de logiciels propriétaires et on vous dit, bah, chef, tu dessines l'architecture, c'est quoi ton modèle à toi euh, Rapidement, euh, la question de l'architecte c'est, d'accord, c'est quoi déjà les modèles de licensing Ok, donc je vais bâtir mon modèle, mon architecture, pour, un, avoir comme fonction d'optimisation le, le licensing, et comme contrainte la technique, faut que ça marche quand même, à minima, mais ce qui va me tirer toute ma conception d'architecture, ça va être le modèle de licensing. Maintenant, vous oubliez le licensing, la licence est gratuite. Vous pouvez maintenant vous concentrer complètement sur la technique. Donc la plus belle architecture, c'est celle qui va marcher, qui va être efficace, performante, etc. Et ça change pas mal les mentalités de ceux qui sont en charge de ces conceptions. Donc mine de rien, c'est un, un argument tout à fait intéressant. Euh, autre élément aussi, euh, avec l'open source. On... Jusqu'à il y a quelques temps, les solutions propriétaires avaient de l'avance, étaient plus matures et plus de fonctionnalités. Donc l'open source était, on va dire, en train de courir après euh, les modèles éditeurs en termes de fonctionnalités. Donc il y a une phase de rattrapage. Et puis il y a un moment où, euh, bah, une fois qu'on a rattrapé le gros du retard, on peut commencer à prendre un peu d'avance. Dans le cas de PostgreSQL, on a quelques exemples, il y a quelques années, il y a une version dans laquelle est arrivée des techniques de sérialisation très avancées qui permettent d'appliquer un modèle théorique qui avait été conçu par quelques savants chercheurs, de manière très, très, très théorique, ça a été appliqué pour avoir le plus haut niveau d'isolation, mais sans pose de verrou, là où jusqu'à présent, toutes les autres solutions posaient des verrous à tour de bras, ce qui avait des conséquences évidemment, sur la, la capacité du SGBD à, à gérer de la charge transactionnelle forte. Euh, donc ça, ça a été implémenté pour la première fois, ou la première fois ex écho je ne sais plus, sur PostgreSQL. Après, évidemment, euh, les autres solutions euh, s'emparent de, de, de cette technologie, mais au bout d'un moment, euh, les, les vieilles solutions comme PostgreSQL ont rattrapé leur retard et commencent à innover par rapport même aux grands éditeurs. Et quand on regarde aussi maintenant par rapport... Aux nouvelles fonctionnalités, on voit avec toute l'émergence du monde du cloud, toutes les solutions innovantes, elles sont directement issues du monde de l'open source. Donc, on a fondamentalement, on a une rupture, on a un changement de système où l'innovation est tirée par le monde de l'open source. Ouais, on a donc, donc si je résume un peu, donc dans les bénéfices, on a parlé des, donc, bon, des gains économiques de se concentrer plutôt sur la performance de l'architecture, la performance de la solution, plutôt que combien ça va me coûter si je rajoute une VM en plus. Euh, du coup, effectivement, on voit que l'innovation est aussi accélérée par l'utilisation euh, de l'open source, qui devient en fait finalement un, ces fameux trucs, la cathédrale et le bazar. C'est le mode d'innovation en open source qui permet en fait, voilà, de démultiplier le, les forces. Euh, tu as parlé un peu d'interopérabilité et de format en disant que les solutions open source sont par nature un peu plus interopérables, enfin, pas un peu plus, elles sont par nature, en fait, elles respectent mieux les formats ouverts, et donc sont plus interopérables euh je dis tout et après tu me, tu me diras si tu veux compléter. Sur l'indépendance, on a parlé un peu de ça, c'est qu'on peut choisir son fournisseur, c'est quand même la grosse différence avec les, les produits éditeurs. Hein, c'est que bah, celui qui est éditeur du logiciel, si vous voulez vraiment de l'expertise, souvent euh, c'est vendu avec. Quoi, hein, Microsoft a ses experts Microsoft, encore que, euh, on peut peut-être trouver des, des, voilà, des alternatives, mais IBM a ses experts IBM, enfin, nous on l'a vécu suffisamment. Euh, dans les autres aspects sur l'indépendance moi je voulais rajouter c'est euh, euh, par rapport à l'obsolescence c'est que si on utilise un produit qui est éditeur si l'éditeur du jour au lendemain il dit euh, ce produit euh, ben bah, voilà, dans trois ans j'ai décidé que je l'arrêtais et eh ben on est obligé de changer alors là, pour le coup on est obligé de faire une migration etc. derrière ou alors de vivre avec ce truc là euh, en disant bon ben bah, on va essayer que ça tombe pas euh, alors que quand on est sur un logiciel open source bien sûr ça nécessite un certain investissement hein, c'est-à-dire que si la communauté décide de le laisser tomber sur cette architecture-là, qui est chez nous, par exemple, etc., on a toujours la possibilité de faire quelque chose. C'est de trouver des gens qui vont reprendre le code. Voilà. On a toujours une marge de manœuvre, même si c'est compliqué. Euh, et tu, On a aussi parlé des communautés et de l'importance de voir comment elles vivaient, comment elles étaient gouvernées. Alors, Est-ce que tu veux rajouter un, un, un mot là-dessus alors ça c'est très lié à l'indépendance euh, qui, qui est quand même le, le point principal euh, une fois qu'on a réglé la problématique des coûts euh, ce qu'on appelle le vendor lock-in euh, dans les outils propriétaires c'est euh, bah, vous êtes attaché à un éditeur et puis euh, vous pouvez difficilement en sortir et du coup il a tout le pouvoir sur vous. Euh, on va chercher avec l'open source d'avoir de l'indépendance par rapport à des solutions technologiques et par rapport à des fournisseurs. Donc on a le choix des fournisseurs parce qu'il y en a plusieurs euh, mais... Euh, c'est pas parce qu'on est dans un contexte open source qu'on a forcément une indépendance de fait qui est directement fournie avec. Euh, il faut analyser le contexte de, le, du logiciel euh, et notamment le contexte de sa communauté et euh, comment, il est, euh, comment il est géré, quel est, euh, comment fonctionne le projet, euh, quelle est sa gouvernance également. Euh, Est-ce que euh, la question en fait qu'on peut se poser c'est euh, qui est-ce que je dois soudoyer pour euh, pouvoir changer la licence du projet pour en faire un logiciel propriétaire Si on se pose cette question-là et que la réponse, elle est, ben, en fait, c'est le directeur de cette boîte, c'est une personne, eh ben, on a un problème parce qu'on a une dépendance directe à une société ou à une personne. Si la réponse, c'est, euh, comme je disais un peu en intro, ben, je dois soudoyer chaque contributeur individuel euh, de PostgreSQL pour qu'il m'accorde des droits sur euh, sa ligne de code, et eh ça arrivera jamais donc euh, c'est pas tout d'analyser euh, la voilà le euh, la côté technique le côté économique il faut aussi bien analyser dans un logiciel open source euh, la partie indépendante euh, indépendance et là dessus il y a des choses qui peuvent m'aider euh, et notamment euh, les, toute la problématique de fondation autour des logiciels, dans le milieu des systèmes d'information géographique, il y a une, une fondation internationale qui s'appelle l'OSGO, qui est Open Source Geospatial Foundation, dont le rôle est de chapeauter un peu les projets open source en, en géospatial. Et qu'est-ce qu'elle fait cette euh, fondation-là bah, Elle va mettre des coups de tampon sur des projets en disant ça c'est un projet OSGO. Pour être un projet OSGO, il faut respecter, respecter un certain nombre de critères. Les critères, c'est euh, j'ai Évidemment, un code qui est un code open source, qui a été audité contre les brevets, qui a été audité pour un certain nombre de choses, qui possède un mode de gouvernance qui respecte un certain nombre de critères. Donc par exemple, en général, on a un project steering committee, qui est un ensemble de personnes qui, ont, qui sont responsables de l'évolution du projet et de la prise de décision. Pas forcément elles qui prennent toutes les décisions, mais c'est elles qui sont responsables in fine de prendre des décisions. Et l'OSGO dit dans ce PSC, il doit y avoir une diversité d'acteurs, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir une majorité de personnes qui viennent de la même entreprise. Donc ça garantit une, une indépendance et surtout derrière une pérennité du logiciel. Donc C'est aussi le rôle de ces fondations-là de d'aller mettre son nez dans les communautés, parce que vous, vous n'avez pas forcément les moyens de le faire vous-même. analyser la santé, l'indépendance d'un logiciel, ce n'est pas forcément facile. Donc il y, y a des organisations qui sont là pour ça et qui vont mettre ce coup de tampon qui permettent d'avoir une confiance dans l'utilisation des logiciels. Donc on a beaucoup parlé là des bénéfices. Alors il faut qu'on parle quand même des difficultés. Donc il y en a quand même quelques-unes. Est-ce que tu peux les évoquer, Philippe euh, oui, effectivement, l'open source, on a vu, il y a, il y a plein d'avantages, mais la vie est quand même pas que tout rose. Euh, par exemple, euh, ben, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas beaucoup de marketing dans le monde de l'open source. Il y en a un petit peu, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais les moyens, clairement, ils sont affectés au développement. Euh, quand on a décidé d'investir quelques euros, on va surtout euh, essayer de l'investir sur une fonctionnalité euh, plus que... Euh, sur une grande manifestation en invitant plein de stars, etc. Euh, donc ça, ça a une conséquence pour vous, directement. Ça veut dire que l'information, elle va un peu aller vers vous, mais pas tant que ça. Donc vous allez être amené à aller la chercher. Donc vous avez forcément un effort à faire pour aller glaner de l'information et, et voir comment tout, tout ce monde communautaire évolue, de manière à en tirer toujours le meilleur bénéfice. Donc du coup, ça transfère un peu de, de, de la charge de travail, même si euh, les uns et les autres, acteurs de la communauté, on essaye quand même de faire un petit effort pour euh, faciliter le boulot. Bah, par exemple, aujourd'hui, <rire> d'une certaine manière, ou lors des, des IPJD, etc. Donc, il y, y, y a un petit travail à faire. Il euh, y a un autre élément euh, qui n'a pas grand-chose à voir, mais c'est qu'il n'y a aucun engagement de la communauté pour vous dire, à telle date, dans telle version, il y aura telle fonctionnalité. En d'autres termes, il n'y a pas de roadmap, il n'y a aucun engagement. Donc ça peut être un peu stressant de se dire ben, « Et dans trois ans, j'aurai quoi ?» Et bien, on n'en sait rien. Hello. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que les versions se construisent au fil du temps. Vous avez une visibilité de l'élaboration des versions euh, en temps réel. C'est pour ça que ce matin, Gilles nous disait ben, on sait qu'il y a déjà un patch pour telle euh, fonctionnalité, euh, sur le partitionnement, je crois, ou je ne sais plus... Bref, on voit les choses se construire. Par ailleurs, euh, si vraiment il y a une fonctionnalité qui nous manque, et qui nous tient à cœur, bah, on se prend par la main et puis on la développe ou on la fait développer. Donc on n'est jamais non plus complètement, euh, euh, complètement bloqué face à un mur. Euh, et puis, euh, on est quand même dans un modèle où... Euh, on a des versions qui sont très régulières, donc une fois par an on a une version majeure, puisque tous les ans on vous présente en gros les, les nouveautés de la version. Euh, ça veut dire qu'on est dans un, on un processus continu, euh, donc on n'a pas un espèce de, de tunnel où pendant trois ans on ne sait pas ce qui se passe, et puis un jour on a euh, une fonctionnalité qui sort, certes on nous a dit un an avant que ça allait sortir, euh, mais on, on, on a les évolutions qui nous arrivent euh, régulièrement au fil du temps, donc on, on, peut, on peut quand même piloter ça. Et donc, on est dans un mode d'agilité, finalement, euh, tout à fait intéressant. Donc, l'inconvénient de ne pas avoir de roadmap, finalement, il n'est pas, pas dramatique. Et tu voulais dire aussi un truc sur le fait que l'offre est éclatée Oui. Alors, effectivement, euh, dans des produits éditeurs, si on prend une solution comme Oracle ou comme SQL Server, vous avez le SGBD et puis vous avez toute une panoplie d'outils d'administration notamment qui sont intégrés. Donc vous payez une grosse licence mais en contrepartie vous avez une offre intégrée complète. Dans le cas de PostgreSQL, comme vous le savez, vous avez le moteur qui volontairement fait son rôle de moteur mais que ça en gros. Et puis pour avoir toutes les fonctions nécessaires à une exploitation qui tient la route, pour des sauvegardes de la supervision, du monitoring, etc., et bien il vous faut aller chercher des produits complémentaires. Pour chaque fonction, il n'y a pas qu'un seul produit, il y en a un certain nombre qui font des choses différentes ou différemment, de plus ou moins bonne qualité. Donc ça veut dire qu'il faut aller faire son marché. Donc ça, c'est quelque part un coût aussi. Il faut passer du temps à regarder ce qui se passe. Et quand on a regardé une année et l'année suivante, il faut continuer à regarder parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui sont en train de se passer. Donc ça serait dommage de, de s'en priver. Euh, donc là aussi, euh, bah, il faut dépenser un peu d'énergie. Et ensuite, pour pouvoir intégrer tout ça. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit bah, « euh, je vais utiliser euh, telle solution pour faire mes sauvegardes », là où avant, euh, j'avais autre chose ou j'avais rien de particulier, bah, ça veut dire que j'ai des scripts à développer, j'ai des choses à tester, etc. Donc ça, c'est du coup d'intégration. Euh, qui sont la contrepartie de la mise à disposition par la communauté de cette multitude et de, ce, de ce foisonnement de projets. Et du coup, là, euh, avec ma casquette de, de prestataire de service, c'est aussi, euh, aussi un, un, l'avantage du choix. Euh, C'est-à-dire que, OK, il y a ce travail-là qui est à faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même, forcément, puisqu'il y a des gens qui, que vous pouvez payer pour le faire. Et finalement, euh, ce coût-là... Euh, il ne faut pas le voir comme un coût qui est additionnel par rapport à l'open source. C'est un coût qui est en fait déjà intégré dans la solution propriétaire. Ce coût d'intégration euh, global, vous, vous le payez d'une manière ou d'une autre dans les licences. Donc c'est normal aussi euh, de le payer sur du, euh, du logiciel open source si vous n'avez pas euh, envie de le faire vous-même. Mais au moins vous avez le choix. Euh, est-ce que je suis en capacité, est-ce que j'ai envie de faire ce travail là, d'aller euh, explorer tout euh, l'univers des possibles pour trouver euh, exactement la solution qui correspond à mon besoin Ou est-ce que euh, bah, je n'ai vraiment pas envie de m'occuper de ça, donc euh, je vais chercher euh, à me rapprocher d'une boîte qui va pouvoir me, me proposer ça quoi. Donc euh, c'est aussi notre rôle de film. Et euh, Ça me fait penser aussi dans les difficultés euh, pour l'open source, en tout cas quand on est dans la stratégie euh, d'une entreprise, c'est... Euh pour inciter aussi sa boîte à passer sur l'open source, euh, on a un problème de langage en fait, parce qu'on a l'habitude d'acheter des logiciels qui ont un prix, souvent qui est cher, quelque part aussi ça les crédibilise, c'est euh, cher, l'éditeur on le connaît, alors euh, passer sur l'open source ça devient un peu, l'analyse de la valeur est différente en fait, on parle bien de valeur et pas simplement de coût, et par rapport à ça justement, euh, au cours de la discussion précédente, enfin euh, quand on a préparé, euh, Vincent tu parlais d'une manière de factualiser en fait la valeur qu'a un logiciel, et c'est vrai que c'est un truc qui peut être utile aussi, euh, moi j'avais pas pensé en tant que, que comment, euh, conseilleur, c'est ce qu'on peut avoir avec des outils comme OpenHub euh, et Cocomo, euh, la méthode Cocomo. Alors la problématique de la valeur c'est une problématique compliquée, quoi. je sais pas qui, qui d'entre vous a un iPhone il ah, y en a pas tant que ça, on voit qu'on est dans cette communauté open source, hein, mais il y en a quand même. Euh, un iPhone c'est facile de, de dire combien ça coûte, parce que vous l'avez payé, euh, quelle est la valeur réelle d'un iPhone ben, c'est certainement pas le prix que, que vous le payez. L'open euh, source est pareil, certainement dans l'autre sens. Euh, mais comment on estime la, la valeur de, de l'open source, d'un logiciel qui est par définition immatériel, qui est en plus euh, quelque chose qu a pas, qui n'a pas de coût direct de licence, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, nous, on se sert. J'ai un exemple. J'ai parlé de Kokomo parce que j'avais un exemple la semaine dernière de quelqu'un à qui je propose une prestation de service autour de QGIS. J'ai dit bah voilà, nos TJM, c'est temps. Il fait Oh, dis donc, c'est vachement cher par rapport à ce qu'on a l'habitude de payer pour des consultants. Euh, et bah là, je fais bah oui, effectivement, euh, on est tout à fait d'accord, c'est cher par rapport à des gens qui vont vous faire du propriétaire. Mais par contre, regardez, vous allez sur OpenUp, vous tapez QGIS il y a une méthode d'évaluation de, de la valeur de, du logiciel qui est basée sur globalement le nombre de lignes de code, la dynamique et puis euh, le salaire d'un développeur. Euh, pour QGIS, c'est évalué à 23 millions d'euros. Donc, 2 euh, de dollars, pardon. Euh, donc, du coup, j'ai renvoyé cette page-là en disant bah, Vous voyez, vous avez euh, un, quelque chose dans les mains qui a une valeur qui est estimée à 23 millions. Donc, vous allez grappiller 200 euros sur, euh, sur une journée d'ingénieur. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose qui soit moral. Donc je veux bien vous faire une petite réduction parce que vous allez commander beaucoup de jours, mais par contre, il ne faut pas comparer la valeur du service qui est du service au dessus du logiciel propriétaire avec la valeur du service qui est au dessus du logiciel open source, parce que vous payez pas pour la même chose, vous payez pour une expertise, mais vous payez aussi pour le fait d'avoir à disposition ce logiciel open source. là. Quoi. Et aussi, il y a souvent aussi un phénomène avec les sociétés qui font du service en pur libre, en fait, en pur communautaire. C'est que souvent, en plus, dans le TGM, il y a le coût de la prestation, mais il y a aussi le, comment dire, la rémunération pour tout le temps où vous n'êtes pas en prestation, justement. Cette fameuse couche de récurrent, en fait, qui est hyper importante, et en tout cas, nous, qui nous préoccupe au niveau du GT Interentreprise, mais aussi à d'autres niveaux. Moi, je suis dans une association qui s'appelle TOSIT. Euh, qui fait la promotion de l'open source en inter-entreprise où on réfléchit vraiment à ce sujet là de se dire mais euh, comment dans l'écosystème je choisis aussi les sociétés qui ont un modèle euh, entre guillemets euh, enfin euh, j'allais dire vertueux mais c'est pas ça mais qui ont ce modèle de tout faire en libre et de continuer à avoir des choses qui sont libres pour qu'on puisse continuer à voilà, entretenir en fait un, un cercle vertueux comme ça et ça pose la question effectivement s'il n'y a pas de couche de récurrent bah, du coup ça s'impacte sur le prix à l'unité quoi oui, c'est ça. Et euh, bon, nous, on, on s'appelle « pure player open source », c'est-à-dire qu'on bah, n'est pas juste des, des gens qui vont aller profiter, mais on va contribuer à cet écosystème-là. Et du coup, on défend cette position. Quoi. Et, euh, et cette expertise-là aussi. Alors il y a un truc, je crois que c'est Picasso qui, a dit, euh, qui vendait un, un dessin, et euh, il fait un dessin en 5 minutes, et puis euh, il dit bah, « ben voilà, ça coûte... Euh, » 300 000 euros, enfin c'était pas des euros à l'époque, euh, ça coûte 300 000 pesetas. Euh, et puis la personne lui dit Mais comment ça, ça coûte 300 000 pesetas Vous avez mis 5 minutes à le faire. Il fait Oui, mais j'ai mis 30 ans pour que je sois capable de le faire en 3 minutes. <rire> Est-ce que vous avez, on n'est pas trop mal au niveau timing, mais on n'a pas beaucoup de temps pour la fin de cette séquence, mais cela dit, on peut quand même poser quelques questions. Donc on a parlé donc des bénéfices et des difficultés des modèles open source. Est-ce que vous avez une question sur ce sujet-là Vous avez le droit de ne pas en avoir ok, euh, donc du coup on va passer sur une troisième partie qui est justement euh, enfin, qui coule de, entre guillemets, de source derrière, c'est qu'on se rend bien compte que c'est un modèle euh, donc, qui est basé en fait sur euh, la collaboration, le fait qu'il y ait des développeurs qui reversent et qu'on remet toujours au pot commun sans cesse que ça a des bénéfices effectivement pour l'utilisateur mais que ça a aussi des difficultés et que globalement ça peut pas marcher s'il n'y a pas des gens qui contribuent, c'est à dire que à un moment, il faut qu'il y ait des gens qui contribuent et ça pose la question de comment, euh, comment moi je peux contribuer. Alors, je vais poser la question. Euh, euh, alors, je vais peut-être introduire d'abord. Euh, dans les manières de contribuer, en fait, il euh, y a différentes manières. Il y a soit on code, effectivement, on contribue au code. Et puis, euh, voilà, du coup, j'ai amené ma pierre à l'étifice parce que j'ai ajouté des fonctionnalités ou j'ai vu un bug. Ou, alors, Ça peut être aussi ça, hein, je ne code pas, mais euh, je vais faire monter un bug. Donc là, c'est la partie euh, un peu technique. Il y a un aspect aussi plutôt euh, promotion, c'est-à-dire que euh, bah, je, je vais témoigner, euh, je, je vais expliquer que, que je m'en sers et que j'en suis content. Ça va peut-être, du coup, inciter d'autres gens à en faire. Et donc, du coup, hop, ça remet un peu de, de l'énergie dans l'écosystème. Ou alors, je vais carrément avoir un peu plus de moyens et je vais pouvoir soutenir en sponsorisant des événements, en prêtant des lieux, comme ici, finalement, etc. Euh, et J'avais une première question, c'est qui euh, estime qui contribue dans la salle Alors, dans ceux qui sont là, je vais en prendre au hasard, il euh, y en a ceux qui font du code, plutôt, c'est qui Donc, en code deux, trois personnes. Et sur le reste, euh, sur, comment, sur le fait de plutôt promouvoir... Alors je prends un exemple, je sais pas. Quand on dit promotion, c'est, ouais, d'accord, d'accord. Et il y avait quelqu'un d'autre aussi euh, par là-bas, qui une main au pif de ceux qu'on dit qui, vas-y, ouais. D'accord. Alors je répète les deux cas, donc c'est l'association open source, c'est ça, mais c'est... Euh... Star News ça Star Linux, ok. Euh, donc, ouais, ok, je comprends, votre activité activités, et effectivement, la promotion en interne, en en parlant enfin, effectivement à ses collègues, ou à ses chefs, ou à ceux qui ont le porte-monnaie, euh, et au dehors, etc. Euh, euh, effectivement. Euh, et et est-ce qu'il y en a qui se sentent... Alors, deuxième question, c'est est-ce qu'il y en a qui se sentent frustrés, qui voudraient euh, contribuer et qui ne euh, savent pas comment faire. Est-ce que c'est -ce est un sentiment que vous partagez ou pas Alors je veux dire, ce, à, la, à la volée, juste pour lever les mains, est-ce qu'il y en a qui... Ok. Allez, je... euh... est-ce qu'on est vraiment capable d'améliorer de, de, de, de, un logiciel, d'apporter sa pierre à l'édifice, de, de, de, de, de prétendre réécrire une fonctionnalité, et ainsi de suite. Donc du coup, on ne passe, on passe pas à l'échelle, on ne pas ouais. pas, se lance pas. C'est pareil pour les, les contributions, enfin les orales, les, les retours d'expérience. Alors moi, je crois que c'est important. Je pense qu'il faut vraiment casser. Alors, on va essayer. De... Voilà, tu vas en parler, mais je pense qu'il faut vraiment casser Smith. Je pense que tout le monde peut contribuer et qu'il n'y a pas de petite contribution en fait. Les... Je vais faire juste le truc du colibri. Hein. Il y a un incendie, il y a un feu de forêt. Euh, voilà, et puis il y a un colibri. Il va chercher de l'eau au lac et puis il fait des allers-retours comme ça. Et puis les autres animaux, ils font mais, mais qu'est-ce que tu fais Ils font bah, je, je fais ma part. Et euh, voilà. Donc euh... et, je voulais réagir sur euh, le la problématique du syndrome de l'imposteur, euh, parce que c'est quelque chose qui est euh, très répandu dans le monde informatique et dans le monde open source en général. En tant que manager, c'est quasiment le, le plus gros problème que j'ai euh, chez moi. Nous, on a des développeurs experts, seniors, des gens qui codent dans le cœur de Pogis, on a des gens qui codent dans le cœur de GEDAL. Vous leur demandez à ces gens-là « Ouais, mais euh, tu ne veux pas présenter ça ?»« fait, Non, non, mais moi, je n'ai pas, pas le niveau des, des développeurs, des, des stars, euh, etc. » Et c'est pas vrai pour eux, mais c'est pas vrai pour l'intégralité des gens non plus, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours quelque chose à faire. Et euh, j'avais un exemple aussi assez intéressant, c'est qu'il euh, y a quelqu'un chez nous qui, euh, qui est développeur, mais qui n'est pas impliqué sur un, un projet open source et qui qui ne contribue pas du code régulièrement sur aucun projet open source, il fait du projet chez nous, euh, mais par contre il a une patte graphique, et euh, il était frustré pendant longtemps, parce qu'il euh, ne pouvait pas, comme ses collègues, euh, contribuer à, à des projets open source, et dire je suis un contributeur open source, nous on a, on a un certain pourcentage du temps qui est euh, alloué aux, aux gens chez, chez nous, pour qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent dans le monde open source, il disait mais moi je ne peux pas, parce que je ne suis pas contributeur, quoi. et euh, j'ai dit mais tu sais que, t'as fait le logo de Phosphorgy Europe, t'as fait le logo de tel asso, de tel projet open source, il a fait le logo de l'OSGO FR, euh, il a fait un paquet de trucs, et puis euh, j'ai dit, mais t'es déjà contributeur, tu, tu te rends pas compte, en plus, de la valeur que ça a, parce que tous tes copains développeurs là, qui font de la contribution open source, c'est bien, mais il y en a plein des développeurs comme eux, mais des gens qui savent faire du graphisme dans l'open source, euh, je les compte sur le doigt d'une main, euh, et encore... Euh, c'est euh, déjà pas mal Donc, euh, et puis il a dit ah oui mais euh, en fait c'est vrai quoi. Je, ça, ça a de la valeur c'est de la contribution et, euh, et, et il suffit de continuer à le faire, et ça, c'est quelque chose qui est vachement important. Quoi. Mais parfois, on a du mal à s'en rendre compte, on a du mal à, à, à se dire, « bah Oui, ce que je fais, ça a un vrai impact, et euh, parce qu'on se projette des images de, de « il faut être un développeur barbu euh, qui fait euh, du C au petit déj euh, pour que ça, ça compte vraiment ». Mais il n'y a pas ça, il n'y a pas le « ça compte vraiment », ça n'existe pas. Quoi. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner On fait passer le micro euh... Sur, je sais pas, la manière dont on peut contribuer ou les difficultés ou. C'est juste pour ajouter qu'il n'y a pas que le code, il y a aussi la doc, il y a les traductions, il y a les tests, il y a les remontées de bugs et, et on peut vraiment contribuer à tous les niveaux. Et puis il y, y a des associations. Vincent pensait, parlait parler Il y a pas Il y a ces associations-là auxquelles on peut contribuer euh, facilement en, en faisant en quelque chose qui a rien à voir avec le code, quoi. simplement. En, en faisant de la présence sur un événement, ou un aidant, ou quoi que ce soit. Ouais. Moi j'ai un petit témoignage, je suis développeur chez Dalibé, Dalibo, donc j'ai de la chance de, de, de vraiment, c'est mon métier, de contribuer. Et euh, j'ai eu le coup, quand j'ai créé le projet LDAP2PG, euh, j'avais on a directement fait ça en public sur Github, et résultat, j'ai eu un type qui est venu, qui a proposé son aide, notamment, il faisait simplement du support sur le logiciel, et notamment avec Active Directory et des solutions propriétaires que moi, je n'avais pas forcément la main dessus, ben, j'ai eu un espèce de retour sur investissement en quelque sorte du partage, j'ai eu vraiment une confirmation, et résultat, malheureusement, sur GitHub, où les contributeurs, c'est que ceux qui ont codé. Et donc, j'ai mis en avant ceux qui aidaient à relire le code, à relire, à me faire du soutien sur des... Parfois, des sujets où je n'étais pas forcément capable de répondre. Et ben, voilà, ça, c'est un bon exemple de contribution qui qu'on qui, qu sous-valorise et je pense à, moi j'ai eu vraiment une super expérience de, de personnes qui ont contribué et de les mettre en avant ça les a vachement motivés maintenant il revient, il revalide le code je, parfois je le dis, ah tiens j'ai touché un truc est-ce que tu peux relire, voilà c'est tout simplement ça, il n'y a pas besoin d'être un gros barbu parfois c'est juste de savoir utiliser ton logiciel c'est super et c'est sur LDAP2PG c'est ça ouais c'est sur le projet LDAP2PG ouais. merci un petit truc aussi Alors moi je suis un barbu mais Juste des fois de dire merci, en fait, c'est aussi des, des expériences. Et juste, on est un peu seul quand on développe un logiciel, qu'on soit payé pour le faire ou pas. On n'a aucun feedback, en fait, finalement, de qui utilise et ainsi de suite. Et ne serait-ce que savoir que c'est ce qu'on fait, c'est utile. Quand on parle de valeur immatérielle. Ça, c'est une valeur assez inestimable de se dire tiens, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. En général, on développe quelque chose pour son propre besoin, mais sentir qu'on répond à des besoins parfois hein, qu'on n'aurait pas imaginé, ce simple retour-là, il est aussi hyper important. Alors après, je peux te dire de l'autre côté de la barrière, c'est qu'on ne sait pas à qui dire merci, en fait. Parce que ça paraît tellement tu vois, immatériel, tu vois, on ne sait pas qui est la personne qui a fait le... Et c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine comment, euh, connaissance de guide, il enfin, faut, faut, faut quand même un certain niveau, je trouve, pour, euh, ne serait-ce que pour dire merci. Ça peut, être, ça peut être aussi simple que de dire merci sur Twitter, avec le oui, projet, merci aux développeurs. Enfin, il, y a, ouais. il y a quand même des voix qui sont... Tu voulais, tu voulais dire quelque chose Attends, le micro arrive. Il y a aussi, il y a aussi des gens qu'on oublie assez souvent, c'est les, les package managers, c'est-à-dire les gens qui en fait, prennent un logiciel. Enfin, souvent, les utilisateurs ont pas les compétences pour compiler, le, pour compiler le code source. Et puis le code source, quelquefois c'est compliqué parce qu'il y a des dépendances, donc il faut installer des librairies, enfin des bibliothèques en français, etc. etc. Et donc il y a des systèmes qui s'appellent les package managing, qui permettent de soit rapatrier des binaires qui ont déjà été pré-compilés, de les installer directement, soit de faciliter la compilation parce qu'automatiquement bah, on a une liste des dépendances, etc. Et donc quand on installe un logiciel, bah, ça installe aussi toutes les euh, bibliothèques qui servent pour, euh, à faire fonctionner ce logiciel. Et effectivement, ces gens-là, donc il y en a certains, moi je parle d'expérience parce que je m'en occupe sur macOS, mais bon, il y en a d'autres pour Linux, pour les différentes distributions, etc. Ces gens-là sont des relais un petit peu entre les projets et puis les utilisateurs parce que finalement, les utilisateurs, quelquefois, sont un peu... Euh, déjà, ont du mal à utiliser les logiciels si connaissent pas leur existence. Donc, les, les, les systèmes de packaging permettent de rechercher un petit peu euh, par mots-clés, etc. Quels sont les logiciels qui, qui, qui supportent telle ou telle fonctionnalité Il y a des descriptions courtes et brèves qui permettent de savoir tiens, je cherche à une base de données. Ah bah tiens, euh, MySQL, PostgreSQL, machin, etc. Je vais un peu. Et puis, euh, ça permet quand même de faciliter vachement l'utilisation le, le, le, le, le, de ces logiciels et l'installation de ces logiciels sur les machines qui, euh, pour certains, euh, sont quand même relève quand même du casse-tête quand on veut compiler QG, euh, QGIS, par exemple. C'est des dizaines et des dizaines de bibliothèques qu'il faut compiler. Bah, S'il n'y avait pas des Package managing et, et des gens qui, en plus, derrière, s'occupent non seulement de, de faciliter ça, mais aussi suivent un peu l'actualité du projet. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, bah, hop, ils vont la prendre, ils la mettent automatiquement. Et donc, euh, après, euh, la mise à jour se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher euh, en permanence l'information sur le site web. C'est automatique quand on utilise ces choses-là. Donc, c'est un peu des, des gens qui servent un peu de... de, de je dire un peu comme les journalistes servent un peu à propager l'info vis-à-vis du grand public, les package managers font un peu la même chose, des projets open source vers le public des utilisateurs. Pour réagir à ça, c'est clair que les package managers, c'est un rôle qui est assez important et qui est super ingrat parce qu'ils ne sont pas considérés comme développeurs, donc ils sont rarement reconnus pour le travail qu'ils font. Ils apparaissent rarement sur les projets, et puis c'est eux qui prennent tous les rapports de bugs en direct de quand ça ne marche pas. Donc ils sont un peu entre deux feux. Et pour rebondir un peu sur les modèles économiques aussi, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à financer en direct, parce que pour les utilisateurs finaux, il n'y a pas la valeur justement, elle est difficile à quantifier et ce n'est pas quelque chose qui apporte des fonctionnalités. Le logiciel est déjà là sans le package, ça apporte un confort d'utilisation. Et c'est une des problématiques qu'on a, notamment sur Pogis, et je pense que Simon en parlera peut-être un peu avec le GT PostgreSQL aussi, c'est être capable de faire euh, de financer toute cette maintenance de paquets et euh, aujourd'hui ça reste un, un problème qui est ouvert je pense dans le monde de l'open source au sens large comment on arrive à avoir un financement euh, de la maintenance des packages euh, c'est assez complexe c'est euh, pas une, une problématique qui est facile à résoudre ouais, je vais laisser quand même s'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner ou euh, euh, qui veut rajouter quelque chose ouais tout au bout Grégoire c'est pour la prise de son, en fait, pour le, la vidéo. On a parlé des traductions, on a parlé des gens qui savent écrire correctement avec les règles de typo, qui sont capables de passer derrière les docs, on a passé derrière ceux qui savent écrire des articles de blog. On a parlé de ceux qui ne savent pas se servir de guide et qui veulent quand même aider, qui peuvent être bénévoles lors des tenues d'événements comme celui-ci. Et on n'a pas parlé de ceux qui n'ont pas le temps euh, et qui peuvent quand même contribuer en adhérant à PostgreSQL Europe, par exemple, ou France. Euh, on en fera toujours quelque chose de bien. Donc n'hésitez euh, pas, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Merci. Et ça me permet de faire une bah, Je vais faire une transition. Alors. J ai, j ai, ah tu voulais, non tu voulais ajouter quelque chose J'ai pas réagi tout de suite au départ sur le, comment euh, comment ça marchait, l'open source comment ça se crée. Euh, y, on peut tout simplement euh, donner une idée de enfin suggérer une idée de développement ou euh, demander une fonctionnalité même si on la crée pas même si on n'en est pas capable. Euh, vous avez, bon il y, y a les bugs mais il y a aussi les gens qui font des, des, des RFC. Vous voyez, tout à fait. Alors, du coup, je, je rebondis sur le fait d'adhérer à l'association, en fait, finalement, soutenir, entre guillemets, par une adhésion, euh, ceux qui, qui font vivre l'écosystème, hein, ça permet de bah, donner des moyens à ceux qui mettent du temps. Alors, euh, justement, je disais, j'étais euh, l'animateur du groupe de travail Interentreprise, alors je fais un peu la genèse vite fait, quand euh, moi j'ai pris le poste à la SNCF de dire bah, tu vas promouvoir l'open source à la SNCF ouais, super euh, et puis notamment Postgre, d'accord et j'ai dit bah, que, font, euh, que font les autres en fait et donc c'est là que j'avais commencé à rentrer en contact avec Damien à l'association en disant mais euh, est-ce qu'il y a un groupe utilisateur euh, Postgre SQL euh, des entreprises de ma taille voilà, qui utilisent Postgre il fait bah non mais c'est vrai que ce serait bien s'il y en avait un et bien <rire> on l'a créé et donc euh, on a fait ça fin 2016 et maintenant alors je vous en parle parce que j'ai vu un peu la liste des participants. Il y en a plusieurs qui font déjà partie du groupe, mais vous êtes un paquet à ne pas y être, en fait. Et, euh, et, et vous avez tort. <rire> parce qu'en en fait, on, on est vraiment en train de se poser ces questions-là au sein du groupe. Alors, pour, ça a plusieurs bénéfices. D'abord, on a parlé de toutes les difficultés liées à l'open source. Bon, déjà, on essaye de mutualiser les difficultés. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, bah, comment euh, tu as fait pour convaincre, ça peut être de ce genre-là, mais comment vous avez mis en place la dernière version, euh, où est-ce que tu en es Et il y a vraiment un aspect, alors on est à peu près 25, il y a une page, je ne sais pas si on peut la projeter en même temps, mais euh, elle, on la trouve facilement hein, sur postgrésql.fr, vous cherchez euh, entreprise, vous les tomber dessus, ou si vous cherchez pggtie comme Postgre, groupe de travail inter-entreprise. Euh, et donc il y en a qui sont vraiment... Très en avance, d'autres moins, mais ça donne un aspect un peu grand frère, c'est-à-dire que ceux qui sont le plus en avance, eh ben, peuvent expliquer aux, à ceux qui sont au début comment ils ont mis en place la solution, les écueils qu'ils ont eus, comment ils ont mis en place la haute dispo, sur quelle version ils sont. Et, et ça fait une vraie communauté de DBA. On a une réunion à peu près tous les mois, on fait ça au téléphone. Euh, chacun s'échange un peu ses, ben voilà, son actualité, ses petits bobos, etc. Et pour le coup, on se pose aussi la question de comment on contribue. Et parmi... Alors là, pour le coup, on a une force de frappe qui est très importante. C'est qu'on euh, est quand même des grands comptes. Et quand on dit un truc, on nous écoute. Même si, euh, même si on n'est que des BA, en fait, hein, à la base. Hein. D'ailleurs, euh, on, on a été chercher euh, l'aval de nos entreprises en disant, bah, est-ce qu'on peut participer au groupe Et est-ce qu'on peut s'afficher Et parmi ceux qui s'affichent, il faudra les mettre. Mais il doit y avoir euh, Société Générale, Carrefour, euh, SNCF, Air France, euh, EDF, etc. Et typiquement, l'an dernier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une lettre, euh, une lettre ouverte aux éditeurs de Progiciel. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que dans nos SI, ben, on veut utiliser euh, des fois on veut utiliser des progiciels parce que bon on peut pas tout faire en open source et puis on veut pas le faire nous mêmes donc on prend un progiciel mais le progiciel supporte que la base éditeur propriétaire euh, Tartampion et pas PostgreSQL et euh, du coup on s'est dit mais on veut afficher que pour nous PostgreSQL est une société qui est utilisée, fiable, qu'on en est content et on veut que tous les progiciels du marché euh, pour qu'on les, qu les, qu les choisisse, il faut qu'ils su qu supportent PostgreSQL. Et ça, ça a eu un gros écho médiatique, en fait. Hein. Il y a eu pas mal d'articles sur ce sujet, etc. Et ça a fait bouger, euh, ça a fait bouger euh, les lignes. Ça a fait venir aussi, et c'est ça qui est assez rigolo, dans le groupe, des sociétés qui étaient éditrices de Progiciel et qui ont justement envie de sortir. <rire> De, du modèle inverse, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient aussi contraints de devoir supporter des logiciels qui parfois coûtent presque plus cher que leurs produits eux-mêmes en fait. C'est-à-dire qu'il faut acheter leurs produits plus la base de données qui va avec et des fois c'est plus cher d'acheter la base de données que leurs produits. Donc ils ont tout intérêt de convaincre aussi leurs clients de ne pas utiliser, voilà, mais d'utiliser PostgreSQL. Donc il y a vraiment un vrai bénéfice à, comment, à, à, à nous rejoindre. Alors l'adhésion n'est même pas obligatoire, euh, c'est vraiment un groupe d'échange et de partage, et, et ça fait aussi partie des côtés quand même, il faut que je pense conclure là-dessus, c'est quand même hyper bien en fait, c'est un côté fun en fait d'être dans une communauté, c'est que typiquement il va y avoir le Paris Open Source euh, Summit là en décembre, on va animer le stand avec un gars de la Maïf, un gars de la SocGen, la Société Générale, euh, on, on finit par se connaître, on, on, on s'appelle tous les mois, on se tutoie, on se connaît, on se demande comment ça va, on se voit au Paris Open Source Summit. Euh, euh, pas simple, ça devient plus qu euh, que simplement euh, du logiciel. A titre d'exemple aussi, chez Météo France, il y a euh, Michel Edvel, Bon, euh, je pense qu'il ne m'en voudra pas si je parle de lui, mais bah, il, il est parti à la retraite de Météo France, mais il était très investi dans Poseray, bah, maintenant il est trésorier de l'association. Et il continue en fait à participer à la vie de l'association alors qu'il est retraité. Donc c'est vraiment très intéressant. Oui, il y avait des questions, non Donc pour trouver, vous cherchez un hein, entreprise et là il y a un formulaire de enfin il y a un formulaire de contact a un mail de contact. Hésitez surtout pas, c'est vraiment sans comment dire c'est sans chichi, on vous répondra quoi. Euh, juste pour prendre la suite, transition parfaite. Pour le monde post-gist, on s'appuie sur les briques et les épaules des géants de l'OSGO Fondation. On a le chapitre français OSGeo France, et on cherche à faire la même chose que vous sur PostgreSQL FR, c'est-à-dire les clients nous les demandent, et en général ce sont ceux qui sont déjà dans PostgreSQL FR, qui veulent le même environnement sur les outils géomatiques, QGIS, PostGIS, etc. Donc on est en train de construire ça, j'ai hérité de la présidence de l'OSGeo FR il y a deux semaines, et on veut refondre les statuts pour l'an prochain, pouvoir aller monter des groupes de travail utilisateurs, et que vous créez ces réseaux vous-même, dans, dans, ce, dans cette coquille-là. Oui, effectivement, pour, pour abonder dans ce sens-là, nous, nos, chez Auslandia, nos meilleurs commerciaux, c'est nos clients. Et euh, dans ce sens-là, c'est génial quand un, un de nos clients va pouvoir parler à un autre client de ce qu'on a fait pour eux parce que euh, ça défend le logiciel open source puis euh, accessoirement, ça défend notre business aussi. Donc euh, ça, c'est génial. Mais par contre, ils ne veulent pas tous le faire. Et ils veulent pas tous le faire dans n'importe quel cadre, c'est à dire que il euh, y en a pas mal qui sont prêts à témoigner de leur utilisation de, de, du logiciel open source, mais pas forcément dans un cadre où euh, bah, ils vont nous faire du commercial. Donc euh, euh, ils sont un peu gênés si c'est nous qui allons leur demander et puis il y en a d'autres qui veulent bien le faire mais ils veulent bien le faire si on a bien fermé toutes les portes et qu'il n'y a pas de micro dans la salle pourquoi Parce qu'il euh, ben, y a des questions de concurrence parfois il y a des questions de confidentialité sur les investissements qui sont faits sur l'infrastructure euh, il y a des questions qui peuvent arriver assez vite de, de techniques qui euh, donnent des clés sur la façon dont ils mènent leur business etc etc euh, donc en parler euh, ouvertement dans des conférences il y en a plein que ça ne dérange pas, il y en a d'autres c'est plus compliqué, mais c'est pas pour ça qu'ils ne veulent pas en parler et euh, du coup, créer des espaces où euh, on est capable de parler à nos pères. En tout cas, les grands comptes, notamment, sont capables de parler à leurs pères de leur expérience, de leurs problèmes et de leur réussite. Et ben c'est important euh, de donner ce cadre là. Et Je pense que le, le GT euh, Interentreprise comme le groupe de l'OSGOFR, ben, c'est ce genre d'espace là qu'il faut créer dans les différents domaines métiers. Et clairement, c'est super efficace parce que il euh, y a le côté euh, euh, on n'a jamais viré personne pour avoir choisi Oracle euh, ça bon ça devient de moins en moins vrai hein, parce que le, le président d'Oracle France s'est quand même fait débarquer mais <rire> Mais, euh, mais il faut pouvoir dire ça aussi, les gens qui vont choisir l'open source, bah il faut qu'ils aient cette confiance-là. Et comment on va leur apporter cette confiance-là bah Soit par des projets réussis euh, chez eux, mais bon, si c'est des projets réussis chez eux, ça veut dire qu'il bah, y a déjà la migration qui a été faite, donc c'est pas la cible qui est visée. Soit il faut que ce soit des projets réussis chez les autres. Et euh, bah pour ça, il faut être au courant de ces projets-là. Donc il faut vraiment créer ces espaces-là de discussion. Et puis chez les autres, c'est bien, mais chez les autres, il faut que les autres ils soient pareils que, que moi, parce que sinon, euh, ok, si c'est une petite boîte qui a, qui a migré sur Postgres pour faire un site web, super, mais, euh, mais moi je suis un grand compte, j'ai euh, 3000 instances, euh, bah, pas la, on ne joue pas dans la même cour. Donc euh, par contre, ah ouais, c'est euh, euh, la maïf, euh, ah oui, c'est euh, la... Euh, les, les caisses santé, euh, bah, là, ça a un impact qui est différent. Quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui et on le voit que ça fonctionne pour Postgres. On, on sent que ça va fonctionner sur la partie SIG. Il y a peut-être aussi d'autres domaines métiers dans lesquels vous êtes possiblement, euh, dans lesquels ça peut être intéressant de, de travailler. Et, et juste pour donner un ordre d'idée, justement, de, de, des travaux en cours. Donc nous, on a, inter, on a des chantiers internes sur, par exemple, la mise en place du haut de dispo, euh, comment on fait les migrations, euh, ça c'est plutôt voilà, nos petits bobos à nous. Et, et puis après on a des chantiers tournés vers l'externe qui répondent en particulier aux difficultés, notamment sur le marketing. C'est-à-dire qu'on veut publier euh, la croissance de notre population euh, post -gray. et elle est incroyable en fait. Hein. La croissance dans certaines boîtes de la population post versus forcément les autres, hein. euh, elle est, euh, est, ça ne cesse de monter. Euh, les, aussi, les, les niveaux de performance atteints ou les volumétries de base euh, on a des exemples chez Météo France par exemple, ils ont des bases colossales donc, mais bon, nous aussi c'est pareil on est limité par le temps qu'on peut, qu peut y mettre, donc euh, d'ailleurs on va en discuter au moment de l'assaut, effectivement c'est comment on peut accélérer là dessus, parce qu'on a des choses à dire il faut qu'on qu qu les affiche mais, voilà, mais c'est un peu tout ça que vous allez trouver dans le GT, euh, si vous venez et je vous dis le public, hein, c'est des DBA hein, c'est... Euh c'est euh, ceux qui font tourner au jour le jour, euh, qui font euh, les sauvegardes, les machins, euh, voilà, qui Qu ont les mains dans le cambouis. Quoi. Euh, et donc, du coup, je tiens pour OSGO, En fait, le groupe n'existe pas et en gros, vous voudriez le créer. C'est ça l'idée. Ben, moi, je veux bien aider sur le. Absolument. Sur le, je ne suis pas du tout. Je connais très mal euh, PostGIS. Euh, côté SNCF, je connais mal les acteurs, mais franchement, avec. Euh, plaisir, Je vous donnerai un peu les clés, quoi. Et puis il y a plein de trucs que vous pouvez repomper enfin, je veux dire, dans, les, dans la manière dont on s'est organisé. Euh, C'est et en plus, j'en parlais tout à l'heure à Vincent. J'ai mais ça existe pas le un GTIE sur PostGIS donc euh, je suis très content d'en de, entendre parler. Juste euh, si vous voulez que je relaie l'info dans ma revue, euh, m'envoyez un mail et <rire> je serais très content. De, euh, enfin, je suppose que. Euh, euh, la revue Géomatique, c'est quand même celle qui a bon, c'est une des grandes revues du, du SIG en France. Euh, Je suppose que euh, c'est un bon moyen de toucher, les, les, toucher euh, un maximum de gens. Euh, c'est vrai que l'OSGO, on, on avait un petit peu l'impression, quand même, l'OSGOFR en France, que, que ça vivotait un petit peu. Ouais, c'est pas très visible, quand même. Hein. À, part, euh, à part le Foscat GFR, organisé une fois tous les deux ans, on avait l'impression que c'était une, une organisation ad hoc, qui avait été uniquement formé pour, pour cette, cette, cette opération-là et finalement pas grand-chose d'autre derrière. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais c'est un peu... Ouais, je ne suis pas trop d'accord, euh, forcément, parce que j'ai pas mal euh, baigné dedans. Mais, euh, mais effectivement, le, enfin, le, un des objectifs principaux, c'était d'organiser le Phosphore GFR, qui est une grande conférence sur tout ce qui est euh, géomatique en open source. Euh, mais déjà, c'est quelque chose d'énorme. Enfin, organiser une conférence en termes de travail que ça représente, euh, euh, en termes d'impact aussi que ça peut avoir. Euh, nous, on sait qu'à chaque fois qu'il y a eu une édition, bah, il y a plein de gens qui sont nouveaux, il y a plein de nouveaux cas d'application aussi qui sont présentés. Donc euh, c'est clairement quelque chose en soi qui mérite euh, d'avoir un, un groupe de travail. Et puis ben, il y a, du coup je fais ma pub aussi, hein, enfin la pub de, de Régis, euh, il y a une conférence sur QGIS en décembre euh, qui aura lieu, euh, dans laquelle il y a à la fois une conférence avec des présentations et puis aussi un mode Barcamp, euh, parce qu'on ben, part de la contribution, la conférence c'est bien, il y a des contributeurs, on peut aller euh, récupérer des choses mais euh, on essaie aussi d'avoir des, euh, des espaces où il y a plus d'interaction et où euh, les spectateurs se transforment aussi en, en acteurs euh, sur bah, du brainstorming, sur euh, la, des nouvelles idées, euh, sur de la mutualisation de besoins, de la mutualisation de, euh, de projets qu'ils ont déjà en interne, etc., etc. Donc ça, ce sera en, en décembre à Montpellier, au soleil. Euh, donc Je vous invite aussi pour ceux qui sont intéressés par les problématiques QGIS, PostGIS, à aller euh, descendre dans le sud au euh, mois de décembre on est à l'heure je, je propose qu'on le reste oui pardon ah oui oui bien sûr Et vont les différents meet up euh, poserait dans les différentes villes euh, ouais. mais d'ailleurs ça fait partie des ambitions enfin sur le site poserait essayer de recenser essayer de euh, voilà d'avoir un une espèce de point nodal où on peut avoir toutes ces infos parce qu'effectivement il y a des tas de choses qui se passent je vous propose de terminer là la journée et euh, ben, merci beaucoup de votre attention et puis c'est euh, la 11 e édition alors après, hein, l'année prochaine euh, merci